Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 7. Le sujet d'aujourd'hui est les fruits. Fruits au pluriel, en tamoul, on dit palangal. Et au singulier, maintenant on sait, on enlève juste les trois dernières lettres et on met um, palam au singulier. Donc comme vous en doutez sûrement, il y a pas mal de mots, euh, les fruits sont souvent utilisés avec leurs termes anglais ou français quand on parle en tamoul mais j'ai fait quelques recherches pour essayer de vous trouver des mots euh, tamoul pour euh, certains mots donc orange c'est un mot euh, la plupart du temps je pense que j'utilise orange mais ça c'est un terme ce terme là je ne l'ai pas cherché loin, ça je le savais par exemple vous voyez donc euh, euh, par exemple c'est je l'ai jamais entendu, voilà donc je, sois, je ne serais pas surpris euh, de voir des mots que que même vos parents n'ont jamais entendu, quoi. <rire> voilà. Donc, orange. To da, um, palam. Voilà, comme vous en doutez, j'écris plus en anglais, là, sur le côté. C'est à vous de savoir l'écrire. Même pas, de le connaître dans votre tête, déjà. Après, si vous avez du mal, bien sûr, utilisez le tableau, écrivez-le vous-même. Ça vous fera un exercice si vous n'avez pas encore réussi à retenir toutes les lettres. Donc, orange, c'est to da, palam l'âme par l'âme 13 je sais <rire> il est long le mot il fait peur prenez un par un on va faire étape par étape donc on a c'est pour it la comme vous voyez là la fin là c'est la même chose Palam. donc on dit le nom du fruit on dit, qu on dit que c'est un fruit donc sem voilà comment on dit fraise en tamale. Je ne vous cache pas que j'ai découvert ce mot-là en même temps que je faisais cours, hein, sinon je ne le savais pas avant. Pour la poire, on a Ananas, ça vous avez peut-être déjà entendu. C'est anasipalam. A, une, na, si, up, palam. Anna, si, palam. Attention, c'est bien deux boucles ici et pas trois, parce que si vous en mettez trois, ça va faire grand frère. Anna. Anna, si, palam, fruit de grand frère. Je ne suis pas sûr que ce soit mangeable. Hein. <rire> Donc, on reste sur deux, ce, deux, ce, deux bouclettes. Donc, Anna, si, palam. Pour la pomme. La pomme, ça, c'est un mot que je suis parti chercher loin aussi, comme la fraise. Coup, m'a -li up palam kumali palam pour les raisins enfin pour euh, raisins <rire> c'est pas au pluriel là pour le coup ti ra ut seip up palam tira ti tira tseip -ti -tsei palam vous voyez que je pose up tira tseip palam enfin c'est pas que je pose mais je monte en intonation entre guillemets pour les raisins. Pour la banane, ça va être, vous savez peut-être, palam ba palam Pour la mangue, ma-um-palam. Ça c'est vraiment facile pour le coup. ma palam La pastèque, tar tar Pusani. tar pou Avocat, ça va être ben ben naip palam. Ben naip palam. Naip palam, melon ça va être moulam palam, je pense que c'est un peu, euh, je sais pas, ça ressemble vraiment à melon donc je sais pas exactement, mais c'est un autre terme pour euh, dire melon en tamoul donc moulam palam. Si jamais vous pensez qu'il y a une autre manière de le dire qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous le faire, à nous le faire euh, savoir. Hein. Euh, je suis toujours, je n'ai pas, je, aucun souci à admettre euh, qu'on peut ajouter quelque chose, améliorer le cours, il n'y a absolument pas de problème. Alors, pour Kiwi, ça va être pas salip Palam, Pasalip Palam, Kiwi. Voilà, donc je vais te lire tous les mots à la suite, euh, en espérant que vous allez répéter après moi. Todam Palam, Sempuchup Palam, Anna kumalipalam, Palam Kumeli Palam Tirachip Palam mulampalam, Palam Palam Palam Palam pas salé par l'âme ou pas salé par l'âme excusez-moi voilà la liste des fruits pour aujourd'hui euh, donc j'espère que vous avez appris des nouveaux mots et que vous allez pouvoir impressionner votre entourage euh, encore une fois n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci ou autre euh, précisé euh, sur le formulaire de contact je vous dis donc euh, au prochain chapitre je vous laisse aussi réviser avec le kout c'est très utile voilà voilà allez à la prochaine fois